Coucou YouTube, j'ai enfin trouvé une méta aux trois lignes. Le fameux sniper sur Fortune Keep. Tu veux voir comment il est équipé, il sera dans la description. Je t'invite à lâcher un gros pouce bleu Y'a vraiment du monde qui tombe comme ça en boucle? Putain de pangolin de l'extrême, chat. Hein. Je voulais faire un truc. Ah voilà. Toucher 2000 balles. Voilà ça que je voulais faire, ma gueule. Oh non. Mec, j'ai une plaque ennemie. Je suis à l'intérieur. Je prends un double shot alors qu'il est en extérieur. Je refuse d'y croire. J'ai bien fait de refuser d'y croire. Il m'a tiré trois, dans le, trois balles dans le mollet. Et ça a compté comme un headshot. C'est quoi cette histoire Zombie Land chat Zombie Ils, te... Ils te veulent Ils veulent mon Zizi Oh oui oh oui Est-ce qu'ils veulent mon zizi Oh oui, oh oui Je me suis bloqué sur l'échelle, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Je vais vraiment finir par claquer les gars. J'ai pas envie de faire la drama, la... La drama queen, mais... Euh... Je pense que j'étais dessus mille fois, tu vois. Mais... Oui. Okay. Bon, j'ai trouvé un peu de feeling par terre. Hmm. Je fais du bol trap. <rire> Je vois, je pense que lui, il veut me tryarder à fond, les gars. On va tuer. Okay. Ça se passe pour le mieux chat. Je suis sur un toit en train de tirer sur toute la map. Je viens de tilter un truc chat. Mais c'est ma première game de... de résu, on est à 24 kills chat. Avec un 3 lignes. On se pose des questions quand même, on se dit mais attends. C'est un peu bizarre quand même. Alors là, chat où sont cachés les derniers Je ne sais pas. La cible. Ouais, il bah y a la cible, mais... Mec, à la seconde où je me suis mis en viseur fixe, je me suis fait tirer dessus. Elle déconnecte. Moi aussi, je déconnecterai quand je rate autant un spray dans le dos pour au final me cacher dans un angle. À valeur de chibre. Ok, il n'y a rien de mal à faire ça, attention. Loin de là. C'est hein. scripté. Parce que j'ai fini à 1 HP, maman ours T'es dur. Je suis en 1 contre 1 final. Final 1v1. For ciao C'est la frappe chat. C'est pas, pas mon quick à travers à la tente. GG motherfucker. No, I'm joking. Not GG for fucking noob. You play fucking AZ41 and I play with sniper I rate you ass bitch fucking motherfucker.